Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des formations au trading. Je vous ai déjà dit dans d'autres formations qu'il fallait absolument que vous suiviez des formations au trading parce que trouver une bonne méthode de trading efficace par soi-même, c'est très compliqué. Vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver une méthode efficace et encore, c'est sans garantie. Donc la question est de savoir comment choisir une formation au trading. D'abord, la première chose, c'est de décider un petit peu ce que vous pensez qui vous conviendrait le mieux, si c'est du scalping ou une formation sur du plus long terme. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je vous conseillais de commencer par le scalping et une fois que vous maîtrisez le scalping, vous pouvez bien sûr faire des trades plus longs. Donc, ça me semble plus logique de commencer par le scalping. Contrairement à ce que beaucoup disent, ce n'est pas du tout plus compliqué qu'une autre méthode de trading. L'avantage, c'est qu'en scalping, vous allez faire beaucoup de trades, donc vous allez vous entraîner beaucoup plus que si vous faites du day trading ou du swing trading. C'est logique. Hein? Un tennisman professionnel, s'il tape une balle euh, tous les mois, ben, il ne va pas faire euh, long feu sur, sur le parcours professionnel. Donc, euh, c'est sûr que vous devez trader un maximum. Donc, trouver euh, une bonne formation au trading. Lorsque vous avez le choix, vous cherchez sur Internet, bon, la question est de savoir... Est-ce que réellement cette, euh, cette formation est efficace Alors il faut faire un petit peu de recherche sur la personne, euh, voir s'il si y a déjà des personnes qui ont acheté sa formation, des avis, voir si, si les avis sont favorables. Et à ce moment-là, vous pouvez un petit peu juger. Maintenant, je vous déconseille d'acheter de, des formations trop chères parce que, vous savez, il y, y a des personnes dans, dans, le, dans le marketing qui ont choisi le, le trading comme... Euh, comme cheval de bataille et qui gagnent leur vie là-dessus sans même savoir trader eux-mêmes. Donc il faut être prudent à ce moment-là, C'est pas parce qu'ils font un bon marketing qu'ils ont forcément une formation efficace. À partir du moment où vous voyez qu'il y a quand même des avis positifs, essayez de creuser un petit peu, de voir si réellement les étudiants ont des bons résultats. Si vous regardez ici en dessous de ma vidéo, vous avez un lien vers Serge de avis, et vous verrez ce que pensent mes étudiants de, de mes formations. Donc, ça fait quelques années que je commercialise euh, des formations, donc je les ai faites évoluer, toujours les améliorer pour répondre aux souhaits de mes étudiants. Donc euh, vous devez voir exactement ce qui vous convient, il euh, ne faut pas forcément faire des formations qui durent un an. Hein. Ma formation au scalping euh, plus Ishimoku, en trois jours vous avez fait le tour de vidéo et vous pouvez directement commencer à trader au moins sur un compte de démonstration et avoir de bons résultats. Donc ceux qui disent qu'il faut absolument un an euh, pour arriver à des bons résultats, euh, c'est du pipeau. Euh, je vous déconseille ce, ce genre de formation. Donc euh, il faut, vous faudra peut-être un mois, deux mois, euh, d'entraînement pour arriver à des bons résultats euh, de manière permanente et pouvoir euh, trader et gagner euh, quelques milliers d'euros par mois, mais euh, je vous conseille quand même d'éviter de, des formations qui, qui traînent en longueur où il y a énormément de blabla. Donc euh, l'important aussi c'est d'essayer d'investir de, un petit peu d'argent, si vous investissez euh, 1000, 2000, 3000 euros, normalement vous pouvez trouver quelques formations dans ce budget-là qui vous permettront de voir différentes stratégies, différentes techniques, et en, combi en combinant ces différentes manières, vous trouverez probablement la méthode qui vous convient le mieux. Donc c'est ce que je vous conseille de faire, Cherchez des formations euh, pas trop chères, vous voyez un petit peu euh, comment ils procèdent, ce qu'ils euh, qu conseillent, vous testez sur un compte de démonstration, et à ce moment-là, c'est la meilleure manière pour arriver de manière assez rapide à des résultats. Donc, si vous voulez commencer par ma formation, eh bien, vous avez un lien ici en dessous. Je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui est très complète, très efficace. Donc, elle comporte trois parties, plus trois parties Scalping plus la partie Ishimoku. Donc, vous avez quatre sections et avec ça, vous avez, vous avez vraiment une méthode très très efficace pour arriver à des bons résultats très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, c'est le moment de le faire. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.